Salut, c'est Samcraft 3. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai plus fait de vidéo depuis deux mois, et tout ça est dû à un nombre de problèmes tels que... Mon PC trop peu puissant, plus d'idées et plus trop de motivation. D'ailleurs désolé pour cette voix de robot, mon micro est cassé en plus. Je fais cette vidéo un peu improvisée pour vous dire que le programme sur la chaîne changera. La chaîne Samcraft 3 deviendra une chaîne de machinima, c'est-à-dire court-métrage Minecraft. C'est vraiment une niche de YouTube très sympa, qui me donne envie d'y investir et d'y fournir du temps. Je ferai peut-être quelquefois une vidéo qui sort un peu du décor pour flatter l'algorithme YouTube. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent, on a gagné pas moins de 122 abonnés cette année. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et toi au fond Oui, toi qui te désabonne comme un petit rageau au lieu de voir ce que j'ai à te proposer comme contenu de qualité, arrête tout de suite ça. Merci à vous, lâchez un pouce en l'air et dites-moi votre avis en commentaire.